Voici comment créer un nouveau questionnaire. Quand on est dans « Forms », on clique sur « Nouveau questionnaire ». Pour le besoin de la vidéo, je vais aller dans un questionnaire qui est déjà commencé. Alors, on a toujours l'endroit ici pour écrire le titre de notre questionnaire. On peut ajouter une image et on peut ajouter une courte description. Dans mes choix de questions, quand je veux ajouter une question, j'ai le choix entre une question à choix de réponse, une question qui va impliquer que la personne qui répond m'écrit un texte, une évaluation de 1 à 10, 1 étant très bien, 10 étant mauvais. Et je pourrais mettre une date et autre chose qu'on verra plus tard. Alors, dans ma première question de mon questionnaire, j'ai choisi de mettre une question impliquant que l'élève doit écrire un texte. Alors, la question conjugue le verbe manger à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. C'est Ici, c'est la zone où l'élève devra répondre. Et moi, je dois ajouter une réponse. Donc, je dois dire à Forms quelle est la bonne réponse. Pour en avoir plusieurs si je veux. Pour l'instant, moi, j'ai indiqué que nous mangeons est la bonne réponse. On doit euh, inscrire le nombre de points que vaut cette réponse-là. Et je pourrais décider de dire que ma réponse, elle est obligatoire. Dans ma deuxième question, j'ai choisi de mettre une question à choix de réponse. Dans un questionnaire, je peux mettre mes choix de réponse, mais je dois indiquer par le crochet quelle est la bonne réponse dans mes choix de réponse pour que Forms puisse corriger mon examen. Je peux aussi, en cliquant sur l'onglet « Message », indiquer un message qui apparaîtra lorsque l'élève aura complété son test et qu'il voudra, qu voudra afficher ses réponses. Alors, si... Si l'élève avait cliqué « Vous avez mangé », il y aurait comme commentaire la bonne réponse est « Vous aviez mangé ». Une fois que j'ai complété mon questionnaire, ben, je vais cliquer ici sur « Partager ». Et pour que l'élève puisse le, y répondre plusieurs fois, si c'est dans un cas de révision, je dois y inscrire « Toute personne ayant le lien peut répondre ». Je copie le lien qui est ici et je l'envoie aux élèves. Une fois que les élèves ont répondu en, en, au, au questionnaire, j'ai ici, moi, le, un tableau des réponses obtenues. Alors, pour l'instant, j'ai trois, trois élèves qui ont répondu à mon questionnaire. À la première question, pour l'instant, deux personnes ont eu la bonne réponse « nous mangeons ». Une personne a eu la mauvaise réponse. Je l'ai en texte et j'ai aussi ma réponse en graphique, ce qui est très euh, facilitant quand on veut… Euh, un meilleur visuel. J'ai la même chose pour le numéro 2. Vous voyez ce que ça donne. Si j'avais voulu avoir un, une idée plus précise pour euh, la majorité de mes élèves, si je regarde dans « Examiner mes réponses ben, », j'ai personne interrogé 1, personne interrogé 2. J'aurais pu, comme première question, inscrire « Quel est ton nom? » et c'est ce que j'aurais vu ici, le nom de l'élève, si j'avais vraiment voulu voir euh, le résultat d'un élève en particulier. Sinon, ça reste anonyme.